Pour préparer PDF Exchange Editor, tout d'abord, changer pour mettre la barre d'outils classique. Ensuite, aller dans les préférences et dans la licence, masquer les fonctions disponibles uniquement dans la version pro. Ensuite, on va faire de l'ordre dans la barre d'outils. Pour ceci, cliquez à droite quelque part dans la barre d'outils et allez sur Personnaliser la barre d'outils. Ensuite, on va pouvoir enlever tous les boutons qui ne sont pas nécessaires. Je vais assez vite, n'hésitez pas à peser sur Pause pour pouvoir faire les mêmes manipulations. Je glisse uniquement les icônes que je ne désire pas dehors de la barre d'outils. Ici, je vais enlever la barre d'outils hop la barre d'outils complète je la sors et je la ferme celle ci aussi je sors la barre d'outils complète et ensuite je vais déplacer des outils importants comme la machine à écrire qui va permettre d'écrire du texte sur les pdf l'outil de surlignage l'outil pour tracer du texte, pour souligner du texte, les autres ne sont pas nécessaires, l'outil pour relier est important ainsi que l'outil pour relier en flèche, un outil pour encadrer, on ne va pas utiliser l'outil pour entourer celui-ci parce que c'est trop compliqué d'entourer correctement le texte, l'outil tampon, l'outil très main levée, euh, enfin dessin à main levée et l'outil gomme. Une fois que c'est fait, je vais enlever toute cette barre d'outils-là et déplacer un petit peu les, les icônes pour qu'elles soient en grand. Je les glisse un peu vers la gauche et elles prennent toute la place. À ce moment-là, la barre d'outils est beaucoup plus intéressante que celle du début. Ces outils-là vont permettre d'annoter le PDF et ces outils-là vont permettre de faire des zooms ou de retourner la page si elle n'est pas dans le bon sens. Et cet outil-là va permettre d'enregistrer. Je vais encore ajouter une dernière commande qui est la reconnaissance d'écriture. J'écris OCR et je prends cet outil-là pour le glisser là. C'est terminé.